Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel échange autour des films en compétition du festival du cinéma du réel. Je remercie le réalisateur Ico Costa d'être présent pour nous présenter son film et les chercheurs Didier Nativel aussi pour discuter des questions autour de votre film. Je vais peut-être vous laisser vous présenter. Ouais, euh, moi, je m'appelle Ico Costa, je viens de Portugal. Ça, c'est mon quatrième, troisième film que j'ai fait au mozambique euh, euh, je vais au mozambique depuis 2010 euh, j'ai vécu là- bas pendant un an et après je, chaque deux ans je suis là bas pour faire faire des films et bon et en avril je vais au mozambique pour euh, continuer un autre film que que j'ai commencé l'année dernière, alors c'est en relation longue <rire> avec ces pays. Alors, moi je, je suis donc Didier Tivel, je suis professeur d'histoire de l'Afrique et de l'océan Indien à l'université Paris Cité qui n'est pas loin. Voilà. Et euh, je travaille sur Madagascar et le Mozambique que je compare. Ah bon Ce qui est euh, assez rare parce que euh, Madagascar, ça appartenait à l'Empire français et le Mozambique à l'Empire portugais. Et en général, euh, les chercheurs choisissent l'un ou l'autre, pas les deux. Et euh, je travaille beaucoup sur les villes, mais je ne connais pas bien Inyondban, donc j'ai beaucoup de questions à vous poser, <rire> ça m'a intrigué. Et euh, je travaille plutôt sur Maputo, qui s'appelait Laurence ou Markech, ouais. dans le passé. Donc, euh, et euh, voilà, et donc je suis euh, ravi d'avoir vu votre film et de pouvoir échanger avec vous. Donc euh, moi pour me présenter, je suis euh, Célia Charfa, je suis euh, étudiante en sociologie et euh, je, euh, voilà, je suis très ravie également d'avoir de, de, pu euh, voir votre film et d'avoir découvert aussi vos, vos travaux de recherche que je ne connaissais pas et euh, que j'ai lu en comparaison euh, au regard de, de votre film. Donc peut-être une question aussi pour commencer, voilà, étant donné que moi je travaille sur, sur la jeunesse et j'ai trouvé ça très intéressant en fait d'avoir euh, laissé votre caméra... Euh, à ces jeunes euh, qui se sont filmés, euh, voilà pendant euh, pendant un certain temps, comment vous avez de façon très technique euh, choisi vos, pastis, vos séquences Comment vous les avez montées Sur quels critères, en fait, vous avez fait cette sélection euh, quand vous avez récupéré les, les séquences que les jeunes vous ont renvoyées Bon, euh, comme j'ai dit, je euh, je vais au Mozambique depuis longtemps et j'ai fait des films avec Toujours avec des comédiens non professionnels et avec des jeunes je sais pas pourquoi des jeunes mais c'est j'ai des amis qui sont jeunes en fait et je, je me suis, je suis vraiment intéressé par, par eux euh, et j'avais toujours cette idée de je, je pense toujours chaque fois que je suis là et que je fais des répétitions avec les comédiens je pense que... je toujours pense que peut-être si, si, si je n'étais pas là il pouvait être plus libre et plus... Euh, drôle et plus... Enfin, plus libre quoi. Et alors... Euh, j'avais cette idée il y a longtemps, mais c'était une idée... Ah, c'était une idée... Euh, que... Je n'avais jamais, à... jamais pensé à faire un film comme ça. En 2019, j'étais là pour faire, pour faire la préparation d'un court-métrage. Et je voulais euh, euh, y aller en 2020, mais avec la pandémie, je, je ne pouvais pas y aller. Et j'étais un peu frustré parce que je voulais euh, faire ce film et, et je ne pouvais pas. et, et, et bon j'avais laissé une petite caméra, une petite caméra handicap, un truc, pas un, un téléphone, mais presque. Et, et j'ai demandé, parce que j'avais aussi Domingos et Ailouche, que j'aimais beaucoup. Ils étaient dans un, dans un documentaire que j'avais fait en 2019, mais que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore un documentaire, c'est un truc que j'ai <rire> filmé. Et euh, j'avais laissé une caméra et j'ai eu cette idée de, de, de demander à Domingo pour se filmer un peu, filmer avec ses amis, avec sa, sa famille tout ça. Et, et quand il m'a envoyé les images, j'étais très surpris. Et bon, j'ai trouvé ça génial. Et, et, parce que j'avais demandé... De, un truc euh, très libre, mais après j'ai commencé à demander des trucs plus précis il, euh, il aimait beaucoup l'idée, mais il ne savait pas qu'il qu faisait un film quoi, il, il filmait des trucs. Il, pour, pour, pour lui, il avait une caméra qui était un peu mieux que son euh, téléphone, alors euh, il a commencé à filmer, il m'envoyait, après j'ai demandé le, le même truc à, à louche. Et bon, et et après j'ai donné des, euh, les images à mon monteur, Raoul. Il a commencé à, à monter, on a commencé à, faire un, à créer un, une structure. Euh, et bon, et à un moment donné, on a pensé, bon, peut-être on a un film là, peut-être ce n'est pas nécessaire d'aller au Mozambique. <rire> Et bon, et on a commencé à travailler sur la structure et, et, et, et c'était la première, phase, première fois où j'ai monté en même temps que que filmé. Je n'étais pas là-bas pour filmer aussi, mais, mais même dans, dans le dans tournage professionnel, ce n'est pas moi qui que filme, alors ce n'était pas autant différent, la différence c'était qu'ici j'avais beaucoup de trucs je n'aimais pas, Alors, on avait beaucoup de matériel, on a monté, filmé, monté, filmé, mais... c'était un peu comme ça le processus. Euh, pour continuer là-dessus, vous aviez imaginé avant de recevoir les images à quel point ces jeunes-là pouvaient, euh, voilà, pouvaient être aussi libres, pouvaient faire la fête, euh, s'amuser à ce point-là. Vous, vous imaginez déjà dans votre conception en fait, peut-être du documentaire, même si vous n'avez vous pas pu le tourner, que vous allez voir vos, leur vie au quotidien et à quel point euh, cette jeunesse du Mozambique, et euh, peut-être que Didier pourra nous en parler aussi, euh, était aussi, li aussi libre Au début, je ne savais pas ce que euh, je pouvais avoir. Mais euh, depuis les premières images, je, je savais que j'avais quelque chose d'incroyable euh, et, et nouveau. Et, et ouais, et, j'avais un intérêt énorme de, de voir les, euh, les autres trucs qu'ils pouvaient filmer. Alors, je, ouais. Alors le premier plan que j'ai vu, j'ai pensé, waouh, ça, génial, je, je vais faire un film avec ça, avec ces images. <rire> ouais. Et pour moi, Domingo, vous avez un ami, il a... Je sais que c'est très facile d'entrer dans leur vie, beaucoup plus facile qu'avec des jeunes en Europe parce que, je sais pas, je trouve que les gens au Mozambique sont plus ouverts. Euh, il aime, c'est très facile d'entrer de dans un lieu et commencer une conversation et, et, et, et être... Euh, Livre et honnête, c'est très facile de, de se communiquer là-bas, même si on, a, on vient de, de mondes complètement différents. C'est pour ça un peu que j'ai fait des films là-bas, parce que je trouve que c'est très facile d'avoir euh, ça. Et bon, mais. Cinq mois, c'était encore plus facile d'avoir de <rire> des trucs euh, vrais sur leur vie. Ouais. Avez-vous une question aussi euh, Oui, moi j'étais assez saisi par un paradoxe en fait c'est que Inyamban, c'est une ville très ancienne. C'est une des villes les plus anciennes de, du Mozambique en fait. Hein. Mm. C'est une ville euh, que, je, que je ne connais pas en fait. Hein. Donc je découvre des petits bouts par votre film et je pense que beaucoup de gens vont découvrir des petits éléments comme ça. Et on voit que c'est maritime, ouais. mais qu'il y a aussi un arrière-pays avec, euh, avec les champs, euh, etc. Donc on découvre un petit peu aussi ce pays hein, à travers votre film. Donc il y a un peu un paradoxe, je trouve, parce que euh, c'est une ville très ancienne et, et c'est un pays très jeune. Et moi, je suis historien, donc forcément, <rire> c'est un peu le regard que j'ai. Hein. Et euh, en même temps, c'est un film vraiment sur le, le présent, une espèce de magie du présent. Ça m'a beaucoup, euh, beaucoup plu. Je pense que ça va ça beaucoup parler, en fait. Hein, parce que je pense que ça a bien saisi ce moment de suspension, de, de, de confinement. C'est toute la planète et en même temps, on est voilà, un peu entre nous. Alors peut-être la différence avec d'autres lieux, c'est que ces jeunes, ils sortent. On les voit parfois à l'intérieur, mais souvent, ils sortent, euh, voilà, ils vont à la mer. Euh, et, euh, et je pense que beaucoup de jeunes ici ou en Europe euh, n'avaient pas cette possibilité vraiment voilà. de sortir des villes. <rire> et moi, la question que je, je me posais, là encore comme historien, c'est, euh, vous êtes portugais, vous travaillez sur le Mozambique qui a été une colonie portugaise. Est-ce que c'est un total hasard Parce que vous avez dit, euh, c'est en 2010 que vous y êtes allé, vous y avez vécu. Euh, est-ce que dans votre, euh, votre famille, dans votre inconscient, etc., il y, y a une place pour l'Afrique Ça aurait pu être l'Angola, ça aurait pu être un autre euh, pays, Guinée-Bissau, etc. Et, et c'est le Mozambique. Est-ce que c'est -ce est un, un total hasard ou, ou est-ce que le Mozambique existait déjà un peu euh, Je ne sais pas, quand vous étiez euh, plus jeune, enfant, etc. Donc quand vous êtes allé là-bas... Euh, c'était peut-être pas totalement hasard enfin je sais pas je me suis posé la question ma mère pense que c'est pas hasard parce qu'elle elle était née au Mozambique <rire> ma mère mon père a Angola en fait <rire> Et mais mais bon quand je suis allé au Mozambique pour la première fois je, je ne sais pas je crois que ma mère avait y allait je sais pas il y a cinq ans peut-être mais mais bon mais quand j'ai je, je fini l'école du cinéma, euh, il avait un, un, une bourse pour euh, des jeunes artistes au Portugal euh, pour faire un, un stage... Euh, euh, dans, je, crois, je, je ne sais pas si c'était à l'Afrique, non je crois que bon, hors Portugal. Et, euh, et je voulais aller au, au, en Afrique, et, euh, je voulais aller à Cap Vert, je ne sais pas pourquoi parce que je ne me souviens pas pourquoi mais, mais j'ai trouvé un producteur là-bas qui avait une petite boîte de production et j'avais l'idée d'y aller mais après il ne pouvait pas et je connais quelqu'un que... Avec est, un, autre, un autre producteur au Mozambique, à Maputo. J'ai parlé avec lui, il m'a dit Ouais, j'ai une boîte, mais je n'ai pas, pas de travail pour toi, mais j'ai des, des amis qui ont une association qui fait de la musique, et ils, ils veulent commencer à faire des trucs avec des vidéos, et peut-être tu peux, tu peux y aller. Bon. Je ne savais pas que cette vie existait, Nyamban, mais je suis, je suis allé à Nyamban et j'ai fait un, un workshop de cinéma et vidéo, j'ai fait des vidéoclips, j'ai fait euh, des documentaires. C'était aussi une association qui travaillait euh, avec la prévention de, de HIV et de, des autres trucs de santé. Et bon. Et c'est comme ça que je suis arrivé au, à Nyambane. Euh, mais, mais bon, je, pour moi, je n'avais pas une connexion. Ce n'est pas lié à, au fait que ma mère était là-bas. Mais bon, ma mère dit que oui. Okay. <rire> <rire> euh, et bon, aussi, je, je voulais aller à Cap-Vert au... au aussi pas parce que c'était plus facile avec la langue je ne voulais pas aller en pays francophone euh, et bon il y a il y a une connexion entre les ex-colonies portugaises et Portugal alors j'avais cette idée d'y aller en colonie portugaise ex-colonie portugaise ouais. est-ce que ces, ces jeunes justement ils, ils vous parlent de votre relation Comment vous, vous êtes vus par, parce que vous nous avez parlé d'eux Moi, j'aurais des questions sur eux, justement. Hein. Ce qu'ils font hors champ. Ils font quoi dans la vie ils, ils pensent à quoi Ils rêvent à quoi Etc. Euh, mais euh, est-ce que vous savez un peu l'image que vous, vous avez Parce que, alors là encore, c'est l'historien qui parle, mais, mais Inyamban, c'était une ville du commerce pendant très, très longtemps. Alors, euh, parfois terrible. Hein, c'était aussi la traite, hein, l'esclavagisme pendant longtemps. Ouais. Euh, mais en fait, les, les étrangers... Ils ont toujours eu, enfin, dans cette région-là et aussi dans l'océan Indien, une place particulière. C'est-à-dire que, d'après ce que vous dites là, vous disiez, ils sont ouverts, on peut parler de tout, on peut avoir confiance. Mais si on se met de leur côté, peut-être qu'en fait, euh, l'étranger qui, qui est intéressé par, par le pays, qui est curieux, comme vous, vous avez pu l'être, et qui fait des choses... avec. Il, il, euh, il a une fonction aussi d'une certaine manière, même s'ils en sont pas conscients euh, totalement, parce que cette région-là, comme toutes les régions littorales et hein, de commerce, elles, elles, ont, elles se nourrissent aussi de la relation avec, euh, avec les étrangers. Et effectivement, quand vous êtes portugais, il y a la langue en commun. Donc vous êtes un étranger pas très loin quand même. Euh, mais voilà, est-ce que vous savez que, euh, quelle place vous avez pour eux dans leur petite communauté ouais, Non, plus que le commerce, c'est un, une vie où... Euh, à 20 minutes de cette ville, il y a Tofu qui est un, un, une plage très connue. Il y a beaucoup de tourisme. Alors, euh, en comparaison avec des autres villes mozambicaines, il y a beaucoup de, de, de touristes, beaucoup de gens qui viennent euh, d'autres pays, un peu d'Afrique du Sud, mais aussi de, de l'Europe, des États-Unis. De... Et, alors, euh, et bon, parce qu'après il y a des autres villes au Mozambique où il y a beaucoup d'industries, de, des mines et tout ça, et alors il y a, il y a aussi beaucoup de, des étrangers Mais la plupart des gens qui sont à Nyamban sont ou des touristes, ou des gens qui travaillent avec le euh, tourisme, qui ont un restaurant, un hôtel, ou des gens des. Euh, O ONG on dit comme ça et, et bon il y a aussi beaucoup d'Espagnols, des Espagnols des Italiens de, des Français euh, euh, mais bon mais je suis une personne euh, euh, mais il y a la plupart des des de blancs qui vivent là bas ils ont ils vivent euh, ils ont une vie un peu euh, à part de la plupart des gens. il y a, il y a comme des quartiers où il y a des riches où ils habitent à tofox c'est à côté de la plage. Euh, mais moi, moi, je, je, les gens que je filme sont, sont mes amis. <rire> je suis plus vieux que, que la plupart des de gens que vous voyez dans le film. Mais... J'ai une relation avec euh, avec et je trouve c'est très différent. Et, euh, et, et, et et les gens qui sont là, qui sont, qui sont dans le film, ils n'ont pas des amis étrangers. mais peut-être je suis là <rire> presque presse la Oui, Moi et les autres personnes qui sont avec moi, quand je fais mes, quand je fais des films là-bas, des films avec un tournage normal, avec des, euh, je je fume avec trois quatre cinq personnes euh, avec aussi des gens de de Mozambique mais alors euh, j'ai une relation que c'est je crois euh, que c'est très différent à, à aux relations qui disons avec des autres étrangers je crois euh, je sais pas si j'ai j'ai répondu à, à votre question ouais. Je me permets, c'est intéressant que vous, vous parliez d'amis. Euh, justement, à chaque fois que vous les, vous les rencontrez, euh, comment ils réagissent euh, quand vous leur proposez de tourner un film, de jouer dans vos films Ils aiment beaucoup. Et pour, pour eux, c'est incroyable. C'est une opportunité de faire un truc différent parce que si... La plupart des gens que je connais, ils n'ont pas de travail, ou ils travaillent, ils font des trucs, euh, je ne sais pas le mot en français, mais euh, on travaille comme ça, va prendre quelque chose, je te donne un peu d'argent. Euh, ils n'ont pas beaucoup d'opportunités, ils n'ont pas beaucoup d'opportunités pour étudier, alors euh, pour eux, c'est un truc incroyable, c'est un truc différent. Aussi, ils, ils peuvent gagner un peu d'argent, bien sûr, parce que. Euh, j'ai toujours un peu d'argent pour euh, pour payer et euh, euh, ils aiment beaucoup hein. ils, aiment, ils aiment beaucoup <rire> pour eux c'est une opportunité ils demandent tout le temps connaissent tout, tout bien on, on va faire un, un nouveau film et bon, euh, ils aiment beaucoup raconter ce, leur vie aussi et je, bien sûr ils n'ont pas la notion de de Total, c je ne, ils ne savent pas ce que c'est, ça faire un film, montrer un film en France, ils n'ont pas <rire> aucune idée de tout ce qui est de l'autre côté. Mais, mais Domingo, parce que je travaille beaucoup avec lui, il a, quand j'étais là-bas l'année dernière, il m'a aussi aidé à faire, il était aussi de l'autre côté de la caméra, à travailler avec moi. Et euh, il sait déjà un peu euh, ce que c'est ce faire un film. En fait, il y a un plan que, que j'utilisais dans le montage où il montre, où il passe la caméra à l'autre ouais. personne. Il fait un, comme ça. Ah, fait un plan comme ça. Il y a déjà des, des notions. Et pour lui. Il voulait être un comédien, mais il n'a pas travaillé comme un comédien. à Nyanban. même même à Maputo, il n'a pas beaucoup... presque rien. Et sinon, est-ce que euh, est-ce que vous avez vous pensez avoir une vision politique en fait de la jeunesse du Mozambique en, en, en leur confiant la caméra parce que je me suis dit c'est quand même un... Euh, c'est un peu du pouvoir que vous leur donnez même si c'est quelque part un peu trompeur dans la mesure où c'est vous qui faites le montage ouais. mais euh, on, on imagine euh, que le réalisateur euh, voilà, il, a, il a tous ses plans etc. donc en fait il contrôle il contrôle tout et là en fait euh, il y a une énorme contrainte qui est la pandémie vous pouvez pas y aller, vous avez un projet il y a de la frustration, en même temps l'envie de continuer à travailler avec eux et il euh, y a quand même, vous, vous leur donnez la caméra, donc ils prennent le pouvoir un peu, et, euh, et ils s'installent, on les voit beaucoup se mettre en scène, mais comme euh, je pense peut-être tous les jeunes pourraient se mettre en scène avec, euh, voilà, ils font des selfies. Euh, ouais. euh, et, et, et donc, quelque part, il y, y, y a une dimension politique dans, dans, dans, dans ce, ce, cet acte-là. Mais euh, maintenant, dans le contexte d'Inyamban et du Mozambique, est-ce que vous, vous, vous, vous pensez qu'il y, y a une dimension politique enfin, Est-ce que vous assumez ça ou est-ce que vous, vous, vous la laissez de côté Parce que moi, j'en vois une. Euh, et, et, et, mais, mais vous, comment est-ce que vous percevez ces ce, dimensions là Bon, je ne pense pas à ce genre de, de choses, je crois. Non, il y a un truc que je, je m'avais oublié de dire, c'est que quand, quand j'ai parlé avec Dominguez et Alouche, que je ne pouvais pas y aller en 2020, et, ils étaient aussi très frustrés. Ils, et, ils ont dit, oh non, mais on doit faire ce film, ah, qu'est-ce qu'on peut faire Non, non, on va faire le film. Et alors, euh, bon, alors euh, j'ai aussi fait ça à cause de de Dominguez. Euh, non, il y a Luch aussi, mais je ne parle plus avec Dominguez. Et... Mais bon... Euh... Donner le pouvoir euh, aux comédiens Je ne sais pas, je, je, je ne sais pas si j'ai pensé à ce, à ce genre de, de truc Mais ouais, je voulais... Euh, j'ai toujours la sensation que Qu'ils font ce que je veux. Euh, euh, qu'ils font ce que je veux montrer. Euh, bon, c'est toujours. Euh, euh, je passe beaucoup de temps à, à, avec eux, alors, euh, quand je fais un film plus de fiction, même si c'est un documentaire, et, et je pense à. Ah, je veux faire cette scène avec. Euh, euh, je sais pas qui avec je sais pas qui à faire je sais pas quoi <rire> même quand j'ai fait ça c'est basé sur euh, euh, leur vie ce que je, les histoires que j'écoute et mon expérience d'être avec eux mais mais souvent je, euh, je, je pense à, ils pouvaient dire des trucs beaucoup plus intéressants que moi <rire> quand, quand j'ai fait des films plus de fiction par exemple nio veta Nafta, l'autre film que j'ai fait là bas c'est un mélange entre documentaire et fiction et je trouve des trucs d'improvisation plus documentaire beaucoup plus intéressant. et alors euh, je pense toujours hein, peut-être c'était beaucoup mieux si je n'étais pas là <rire> s'ils étaient seuls ils pouvaient faire un film beaucoup mieux mais, mais bon ils n'ont pas la conscience de faire un film bien sûr alors c'était euh... C'est une décision que... Moi, ouais, je, je suis très content avec la, la décision de faire ce film-là comme, comme j'ai fait. Dans le film, effectivement, euh, leur quotidien disent beaucoup de, de, du rapport de l'État à, à, à ces jeunes-là. Et en même temps, ils ne parlent jamais politique, ils ne parlent jamais histoire, ils ne parlent jamais colonisation. Et pourtant, à un moment, ils écoutent du rap, il me semble, du rap américain ou du rap d'autres ah. pays. Et aussi, euh, un moment, euh, là, au, au, au début de cette discussion, vous disiez qu'ils n'avaient pas conscience de tourner un film, et pourtant, ils ont aussi conscience de la caméra, parce que plusieurs personnes leur disent, enfin, euh, dit à, à Domingo de ne pas filmer pour ne pas montrer à quel point la maison est petite. Est-ce que ah, ces ouais. jeunes parlent politique hors caméra Non. Est-ce qu'ils avaient cette volonté aussi, peut-être, de dire des choses qui étaient euh, voilà lourdes de sens, politiquement et historiquement parlant Ils voulaient simplement... Euh, Filmer leur quotidien Non, c'est triste. Non, non. Parce que, parce que les partis qui ont un, un pouvoir n'est pas très intéressé à... à que, que les gens parlent de politique, que les gens savent... Je ne connais pas des gens qui connaissent le concept de droite et gauche, par exemple. C'est comme ça, <rire> ça n'existe pas. Et même quand j'essaie d'expliquer, ils, ils ne comprennent pas. Bon, les le jeunes euh, le jeune à Niamban, euh, je ne connais pas de, de, beaucoup de gens à Maputo, et, euh, de, des gens avec de, plus de, des études et tout ça. Alors la, le côté politique, c'est un peu... C'est très difficile de trouver des gens avec, euh, ou, ou qui, qui veulent parler de ça, c'est un tabou quoi. Euh, non, et cette question que vous me parlez de, de téléphone et tout ça, ils ont commencé à avoir des smartphones il y a deux ans, alors ils ont commencé à faire des photos, à mettre un, un, un Facebook, Instagram, alors, et plus les, les filles. Alors, il y a tous ce côté-là que pour eux. Euh, à l'ouche ils font des selfies tout le temps. Alors, c'est un monde qui commence. Et, et je crois qu'il euh, y a trois ans, quatre ans, il n'y pas cette addiction au téléphone. Et je pensais, oh, moi, en, en Europe, tout le monde est à, à, addict. Et au Mozambique non, c'est incroyable ça, mais maintenant ça, il y a la globalisation existe et sont chaque fois plus proches de de nous, mais mais bon la différence c'est que ici au Facebook tout le monde parle de, de politique et, et là-bas là non pas du tout. J'avais une question aussi sur le rapport avec Maputo, parce que c'est à peu plus de 300 km. C'est loin, mais pas très loin quand même. Et est-ce qu'il y en a qui seraient tentés d'y aller, parce que c'est une ville plus grande, euh, et voir en Afrique du Sud, même si c'est compliqué pour les Mozambiquais en Afrique du Sud, dans la mesure où dans un temps long, en fait, il y avait euh, pour tout le sud du Mozambique la migration vers le vers Lorenzo marquage donc Maputo aujourd'hui, c'était assez classique et il y avait aussi tous ces mozambicains qui étaient mineurs en Afrique du Sud, dans la région de Johannesburg. Alors Après, ça a été perturbé, l'indépendance, parce qu'il y avait le régime de l'apartheid, et puis il y avait le régime révolutionnaire au Mozambique, donc c'était plus compliqué. Mais il y avait un peu dans les familles des traditions de, de migration. Ça ne voulait pas dire que les gens restaient toute leur vie, mais... Ils passaient quand même un peu euh, dans des villes plus grandes, soit au Mozambique et en Afrique du Sud. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi ça qu'ils vont vivre, ou que peut-être s'ils ont des grands frères, des grandes sœurs ou des parents, peut-être que leurs parents ou leurs grands frères, grandes sœurs sont allés à Maputo, sont revenus. Enfin, est-ce que vous, vous voyez un petit peu ce phénomène? Ouais, ou ouais, pas du ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, même, ouais carrément. Euh, dans, mon, dans mon autre cour court-métrage, Niaveta au Narta, je parlais un peu de ça. Il y a un peu la notion si tu veux, tu veux être riche, tu dois aller en Afrique du Sud. Euh, alors euh, la migration continue, mais <rire> je suis pas sûr. Mais j'ai la notion qu'il y a beaucoup de gens que, que vont là-bas. Maputo aussi, mais, mais mais bon, Afrique du Sud, ils vont là-bas, ils restent six mois, un an, cinq ans, mais après... Il, ben, il, euh... Mais, mais c'est difficile parce que, bon, c'est un peu cette idée... Hein. il, il ri... Parce Nyamban, c'est une petite vie, il a un côté vie, mais aussi il a un côté... Euh, village, quoi. Alors ils ont une petite maison, et, et, ils ont d'espace les enfants jouent dans la rue et tout ça. En Afrique du Sud ils vont habiter au ghetto. Ils, travaillent, ils vont travailler beaucoup et pour avoir un peu, peu d'argent mais aussi comme, comme la vie là-bas est plus chère, plus difficile. Plus cher ça dépend parce qu'il y a des trucs moins chers là-bas. Mais c'est parce qu'il y a une industrie et tout ça. Euh, mais mais la, la vie des migrants, c'est une vie très difficile, bien sûr. Euh, et après, je sais pas, dépend, mais après, il y a des gens qui que, que sauvent de l'argent pour y aller ils restent deux mois là-bas et non. La euh, vie à Nyamban, c'est c'est plus facile en fait parce que la maison est là ils, ont, ils mangent euh, des trucs, la terre, la terre, ils ont des animaux et ça. alors euh, beaucoup, je crois que beaucoup de gens préfèrent être plus pauvre mais avoir une vie plus plus facile en fait euh, mais oui mais il y a toujours cette idée d'aller en Afrique du Sud parce qu'il y a toujours un cousin, un oncle un truc, un, qui, qui est allé en Afrique du Sud, il a, il a resté 15 ans, il a, il, il, il a rentré au Mozambique avec beaucoup d'argent et, et maintenant il a une maison, une, une bonne maison, une vraie maison et tout ça. Il y a toujours des histoires hein, des, des gens que voit en Afrique du Sud. Et, Ouais, c'est une, bo une bonne expérience, mais il y a beaucoup de cas hein, ou non. Afrique du Sud, c'est un pays avec une criminalité énorme aussi. C il y a des problèmes de racisme, de xénophobie énorme aussi avec, euh, contre les, les moçambicaux. Alors c'est ouais, bon, très difficile. C'est un cas différent des autres ex-colonies portugaises parce que les ex-colonies portugaises sont plus proches de Portugal. Alors, au Portugal, il y a beaucoup d'immigration de, de d'Angola, de Cap Vert, et Guinée, Bissau Mais au Mozambique, c'était toujours euh, l'Afrique du Sud. Et bon, c'est difficile. Euh, Bon, les gens qui arrivent à travailler dans les mines, c'est bon parce que maintenant les mines sont, sont des entreprises grandes avec, ils ont un contrat de travail, mais la plupart des gens n'arrivent pas à, à, aux mines, ils travaillent dans la, dans la roue à vendre des, des petits trucs, um, c'est très difficile. à ah, Maputo aussi, Maputo tous les gens, tous les, dans tous les pays du monde, il y a... Les gens des de, villes plus petites vont à, aux villes plus grandes non pour trouver travail. Et ça, ça aussi, mais il n'y a pas beaucoup de travail aussi, <rire> à mon je crois. Et, mais l'idée de sortir, parce que il n'y a pas de petite fille, il n'y a pas beaucoup de trucs, tout le monde dit Ah non, je veux, je veux, je veux sortir, je veux sortir. Ouais, c'est une idée que c'est toujours présente dans tout le... mais mais bon mais mais c'est pas une migration que euh... pendant beaucoup de temps dans la plupart des cas, je crois, je, je suis pas sûr mais sûr. <rire> ouais. Et est-ce que vous avez perçu une différence entre les filles et les garçons en rapport genré, parce que c'est vrai que là on dit les gens mais est-ce que vous avez saisi chez les filles peut-être ce rêve de migration également. Parce que c'est vrai que dans le film, on parle quand même sexualité. Est-ce que a, vous avez quand même senti le poids des traditions ou à l'inverse, une espèce de, de libération ou une envie d'aller à l'encontre de ces traditions et c'est vrai qu'aussi euh, les garçons vont à la plage fument leur joint entre eux, il y a peu de mélange à part à un moment donné où on voit une fille intégrer le groupe ou alors dans un rapport uniquement euh, voilà, entre deux personnes euh, et on voit à côté les filles euh, imiter les mannequins, euh, faire tout plein de choses, euh, voilà, est-ce que vous avez senti un petit peu un rapport genré dans, dans la manière de... Ouais, carrément ouais, ouais. Il y a une séparation très grande entre les les garçons et les filles. <coughs> euh, ouais les, les garçons sortent avec les garçons, les filles sortent avec les filles. C'est un peu comme ça. Euh, C'est très difficile de, euh, de trouver... De, ouais, mais même si tu vas à l'école, tu vois des groupes des filles, des groupes des, des garçons. <rire> C'est un peu comme ça. Euh... Après, si tu vas à Maputo, dans la... des de familles plus bourgeoises, tu vas à un truc différent, bien sûr. Mais à Nyanban, euh, euh, c'est un peu comme ça, parce que bah, ouais, c'est comme ça depuis toujours. Même s'il si, y a des fêtes, il y a, il y a, dans la même fête, il y a une table avec des garçons, de, des hommes, et une autre avec des... Les femmes. Bon, il y a. Sur cette question de migration, ouais, ce que je disais, c'est plutôt euh, entre les hommes. Ouais, c'est normal que les hommes vont en Afrique du Sud il a <coughs> et les femmes restent avec euh, euh, ses enfants, avec euh, euh, la famille de, de l'homme, les parents du de, euh, de, de mari, par exemple. Il y a des cas où ils vont ensemble, mais c'est plutôt, plutôt... plutôt Je crois... Oh, Peut-être que les hommes vont au début, seuls, et les femmes vont après. Euh, parce que... Parce que les femmes restent avec les enfants et tout ça. Ils ont toujours des enfants très tôt, pas comme nous. Mais, mais bon. Ouais. Sinon moi j'avais une question sur la une vie culturelle possible au Mozambique, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez par exemple je sais pas, alors le cinéma, est-ce qu'il y a des jeunes réalisateurs? Il euh, bon, y, y a aussi les connexions avec, avec, euh, avec la musique. donc Il y a, y a des gens qui réalisent des clips, par exemple. Hein. Ouais. Ce n'est pas vraiment donc, le cinéma, bon, etc. Mais, mais quand même, il y a des gens qui fabriquent des images euh, avec le son. Et euh, ça, je suppose que c'est beaucoup Maputo. Est-ce qu'à Inyamban, il y a un petit peu euh, de, de, des gens comme ça qui font, qui font de la musique, qui font des clips euh... non, La musique, oui. Mm -hmm. La musique, beaucoup c'est un truc très présent. Et maintenant, avec, il y a des gens qui font de la musique avec, le, un petit, avec un petit ordinateur, tu peux faire de la musique. Il y a beaucoup de ch chanteurs qui que font. Il y a des producteurs de, de musique qui font un, un beat, quoi. Et après, il y a un chanteur qui, qui chante. Il y a beaucoup de concerts qui sont. Euh, playback. Je sais pas. Euh, il y a des concerts comme ça, il y a une personne. Il y a la musique qui passe. Il, il chante. Et, et... Donc, euh, vidéo, quand je suis arrivé en 2010, je n'avais pas du tout. un Yaman, j'étais la, la seule personne qui avait une, une petite caméra quand je suis arrivé. Et maintenant, ouais maintenant il y a, il a une personne qui travaille avec moi, qui fait beaucoup de, de vidéos et tout ça. Et il y a des gens qui font des vidéoclips. Et des de mariage, de vidéo de mariage et tout ça. Et bon, au Ayanba, il n'y a pas de, de cinéma. Non, euh, moi, peut-être. <rire> Mais euh, l'industrie du cinéma au Mozambique, euh, il y a quelques réalisateurs, il y a, il y a quelques jeunes réalisateurs maintenant. Toujours à Maputo, je crois. Et, mais c'est encore un truc très. De, ben, les gens qui arrivent à être réalisateurs et producteurs sont toujours hein, des gens qui viennent de familles riches. Quoi. Et ça, c'est. Et ça, c'est. Ça, c'est comme ça. Et, moi, et, et bon, c'est. Je ne euh, C'est des. Agnaban, il n'y a pas un, un cinéma, un, un cinéma pour montrer des films. Il l'avait, mais, mais bon, maintenant il est détruit, euh, presque. Euh, et bon, c'est un, c'est très, très cher faire des films, bien sûr. Et maintenant, depuis 2020, je crois, il y a un petit fonds de l'Institut de du Cinéma pour la première fois. Euh, mais bon, c'est un fonds pour euh, ils, font, ils donnent l'argent à quatre réalisateurs par un pour faire, mais, faire des courts-métrages, des commentaires, euh, pas de longs-métrages, fiction, je crois. Euh, mais je trouve qu'on est dans un moment où ça, ça peut changer un peu. Mais bon, ils, ils doivent trouver la, les jeunes réalisateurs que, euh, qui font des films là-bas ils trouvent d'argent ailleurs ouais euh, je crois pour que, parce que c'est très difficile de... la culture au Mozambique il y a, il y a beaucoup de, de musique et tout ça mais ça n'y a pas des aides de, de gouvernement ça c'est très rare bon, non, non la musique c'est toujours présente c'est un truc euh... Tout le, tout... même même les garçons les filles ils ont 4 ans ils dansent ouais, ah, on, on voit ça ouais, on voit, avec ouais. les, les filles très ouais. très jeunes je sais pas 5 ans peut-être non c'est un truc euh, toujours présent ils ont ils pensent que, que nous les Europé européens sommes des gens très tristes parce que on, on, on ne ah, savent pas danser ils ne comprennent pas pourquoi on ne danse pas presque. Pour eux c'est très triste. Est-ce Est <rire> qu'ils ont pour... déjà eu envie de visiter l'Europe ou de visiter d'autres ah, Bien sûr, ouais. bien sûr. Bon, ils, tout le monde veut voyager et avoir des expériences différentes. Et bien sûr, regarder les films. Et... Je parle avec, euh, avec eux. Mais en même temps, ils, euh, non, En même temps, ils disent toujours que les, les étrangers qui sont là-bas, pas les étrangers le, euh, les blancs, ouais. sont des gens euh, bizarres, bien sûr, parce que c'est.. <rire> euh, parce qu'ils sont. Ils sont très. trop fermés, quoi. Ils, sont... Ils ont beaucoup de complexes. Ils ont... je, je ne sais pas si s'ils pouvaient aimer. Euh, les style de vie en Europe. Je, je crois que c'est trop dur, en fait. C'est plus dur. Euh, euh... Il y a aussi des gens qui sont, sont venus au Portugal, par exemple, pas beaucoup, plutôt à. Plutôt à Maputo, mais après ils disent oh. c'est <rire> le froid. Le... Non, il entrent dans un lieu et personne dit bonjour. Pour eux, ça c'est compliqué. Hein. Je connais un, un mec euh, qui a une bourse pour venir en, en Allemagne, et pour, et pour lui, c'était Putain, les genre ne parle pas avec toi quand tu arrives. <rire> C'était difficile de commencer une conversation, c'est fait froid, bon la vie c'est plus facile bien sûr, mais il y a des autres trucs. mais bien sûr qu'il qu voulait venir, tout le monde. <rire> une petite que question également sur cette fois-ci la ville et la nature, parce que c'est vrai que tout au long du film on traverse un petit peu la ville, on traverse la nature pour aller à la plage notamment, est-ce que le fait d'aller à la plage, c'est uniquement occasionnel Est-ce que c'est quelque chose qu'ils font quotidiennement Et en plus, on sait un petit peu, arrêtez-moi si je me trompe, mais que le Mozambique souvent est, est victime de tempêtes, de gros cyclones et, ouais. et de grosses tempêtes. Est-ce qu'ils ont euh, cette conscience euh, d'une nature parfois, euh, voilà, parfois dangereuse, euh, et en même temps de, voilà, comment ils vivent en fait leur rapport un petit peu à la nature, à la mer euh donne fin à la mer Non, hein, ouais. Sur la plage, sur la plage oui. Sur les filles. roches. Ah, c'est les non, non, non. sur ah, les bon, bon, bon. Ouais, sont... ouais, mais c'est la plage-mer. Ça, c'est le. Le. le Baye. Le bay. mm -hmm. ouais, c'est. C'est entre. Ouais, bien sûr. Mais après, il y a 20 km, il y a la, la plage, océan et ça. Euh, Ouais, là. Voilà. Ouais. Ils ont une relation avec la nature beaucoup plus fort que, que les gens de Maputo et beaucoup plus fort que les gens de Paris. <rire> Bien sûr. Euh, parce que c'est une petite vie, mais, mais par exemple, la, la banlieue de la vie, c'est déjà euh, la campagne. Quoi. Alors, euh, ouais, tout le monde a un espace de terre, ils, ils cultivent des trous pour manger, tout ça, ils ont des animaux ils ont une relation beaucoup plus forte que dans les vies euh, européennes et même à Maputo je crois et, et bon ils se rencontrent beaucoup dehors ils font des trucs dehors c'est pas ils sont pas les enfants enfants sont pas fermés dans leur dans leur maison à jouer des des jeux d'ordinateur de, de, de, de, de, de, de, de et ils font tout la vie dehors, quoi. Et c'est. Ils nagent dans la, dans la mer, dans la mer c est, c est, ça dépend si ils ont l'argent pour avoir, prendre le bus, ouais. Sinon, dans la baie puis ils vont dans le film. Ouais. Souvent, c'est normal c'est Peut-être que vous avez une dernière question ou... En fait, c'est pour revenir à, au rapport au temps dans le film. Effectivement, on l'avait dit un petit peu au début. Euh, ça, ça nous oblige d'être vraiment dans, dans le présent. Et peut-être qu'on a tous vécu ça euh, pendant la pandémie. Mais là, on, on est vraiment embarqué dedans. Donc, il y a vraiment une densité euh, du temps. Il y a des plans presque séquences un peu. Enfin, voilà, donc, euh, on ne s'arrête pas euh, alors que d'habitude, on, on, on est constamment euh, bombardé de plein d'images. Et ça change tout le temps. Et, et là, donc ça crée un rythme qui, qui, qui fait qu'on euh, bah, entre plus dans leur univers. Et... Euh, D'après tout ce que vous avez dit, là, sur leur mode de vie, le fait qu'ils n'ont pas énormément de perspectives, on, on a, a l'impression que c'est un peu leur mode à eux, qui ne sont pas... Enfin, c'est ça qu'ils aiment bien, parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, s'ils étaient à Maputo, voilà, il y a des voitures partout, etc., c'est une grande ville. Euh, L'Afrique du Sud, c'est pire, et l'Europe aussi. Et donc, euh, là, ils sont, ils sont à un rythme, et... Euh, on sent qu'on euh, n'a pas beaucoup d'éléments, mais effectivement, on voit qu'il y a des, des âges différents. Donc, on voit des enfants jouer euh, et qu'il n'y a pas forcément de coupure entre, euh, entre les petits, les grands, etc. Ouais. Enfin, l'écran, hein. enfin, dans, dans ce qu'on voit, qu'il y a une espèce de continuité et, et un présent très, très dense. Et ça, ça... Euh, ce que nous, vous, vous nous avez dit ça nous éclaire beaucoup parce que euh, l'impression que vous avez qu'il y a une joie de vivre euh, on le ressent dans le film que mmh. c'est c'est pas du tout triste quoi. Pas, on n'est pas en train de se dire c'est nous qui vous avons obligé à, à dire voilà c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de perspectives etc mais, mais le film ne le dit pas le film euh, euh, il, il est dans un dans, dans leur univers qui est riche, euh, où on sent qu'il y a de la complicité entre eux, il y a peut-être des secrets mmh. parfois, etc. Euh, bon. et, euh, et, et, et tout ce que vous nous avez dit, en fait, ça, mmh. ça, ça, ça donne envie de voir ça. <rire> et de, en fait, pour le spectateur, de le vivre aussi, d'expérimenter ce rapport au temps qui n'est pas justement le rapport... Euh, habituel, peut-être la norme un peu de la globalisation, où il faut faire plein plein de choses à la fois, euh, euh, toujours penser à l'avenir, euh, et là on est, on est de dedans, et puis on, on les suit euh, voilà, pendant une demi-heure. Donc moi c'était mon impression qu'il y a vraiment quelque chose sur le rapport au temps qui est, qui est vraiment intéressant dans, dans le film, et qu'on a peut-être vécu nous-mêmes, mais on le vivait sous le mode de la contrainte. Et donc on se disait, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Peut-être des gens au Mozambique aussi, qui ont, qui ont des responsabilités, qui font plein de choses, donc ne pouvaient pas au moins que d'habitude le faire. Et là, en fait, eux, euh, c'est peut-être un mode un peu normal, je ne sais pas, euh, que de voilà, on va se voir, là on va aller euh, au bord de la mer, là on fait ceci, cela, etc. Et, euh, et d'une certaine manière, ça peut être aussi une sorte de leçon pour nous. Sortie c'est une de leçons. Ouais. Euh, on apprend des choses et on se dit, euh, eh bien euh, mis à part le côté un peu exotique, parce que c'est loin de no nos univers vus d'Europe, euh, on a des choses à apprendre de, de ces jeunes, même si on ne voit pas leurs parents, on ne voit pas tout le monde, mais on, on voit les, les ouais. plus jeunes. Enfin, C'était un peu mon impression euh, globale. Bon. Ce euh, je... n'était <rire> pas, pas vraiment une question. <rire> Non, il y a un truc de... par rapport au, au temps. Il y a un truc intéressant parce que quand j'avais les images, j'avais des plans de 20 minutes. Quoi. <rire> je sais pas si c'était le même temps que vous parlez. Alors. Mais... Euh, c'était comme ça. Il y avait un, un plan incroyable d'Alusha. Ils étaient... En, chez eux ils sortaient, ils avaient des plans, des séquences incroyables qu'on ne pouvait pas imaginer. Et, euh, elle je crois qu'elle a fait un plan de 25 minutes, et, et elle s'oubliait de la caméra, elle était chez, chez elle avec les, les deux amis. Elle faisait je ne sais pas quoi, et ils sont sortis, et, dans la rue, ils faisaient des trucs, ils... ils il voyait des gens, il y avait des gens qui jouaient de la, le foot, et ils ont joué un peu, ils ont continué, ils sont, sont arrivés à l'abeille, ils disaient, il avait un bateau, il voulait entrer dans le bateau, c'était en, en plein séquence que ça pouvait être. Il, a, il avait un moment que j'ai pensé, peut-être on, on va mettre ça en plein séquence et c'est tout. Euh, ouais, une, parce qu'en fait, c'était dans ces 25 minutes, je ne sais pas, 20 minutes, 25 minutes, j'avais tout, tout ce que j'ai dans le film, j'avais dans ces 25 minutes presque. Euh, il y avait des enfants aussi, parce qu'il y a toujours des enfants euh, chez eux. Aussi il y, a, il y a une relation avec les, les enfants très fort, parce que c'est très normal d'être avec des enfants, quand tu es 10 ans, tu, ta, ta mère dit ah, reste, reste avec ton frère, parce que je vais faire je ne sais pas quoi. Il, il reste. Il y a toujours un, un, des échanges entre générations plus forts qu'ici, parce qu'ici, les frères, qu'est-ce qu'ils font avec un, des enfants Rien, c'est toujours les parents, c'est la pression. Ça, c'est un truc. La troupe plus forte, je ne sais pas, euh... que je trouve au Mozambique, c'est que il y a toujours des enfants. Avoir un... Un... des enfants, c'est pas un... un enfer comme ici, parce que tu as toujours des, des, voisins, des... La la... voisins, la grand-mère, l'oncle, le voisin, l'autre les autres enfants qui sont un peu plus vieux et qui peuvent être avec euh, le bébé c est, c est, il y a une aide constante dans la communauté il existe les communautés qui s'il n'existe plus presque euh, alors euh, la pression d'avoir un enfant c'est toujours avec les, euh, la mère et le père euh, parce que c'est rare d'avoir les grands-parents à, euh, à côté. Les voisins, tu ne connais pas les voisins <rire> <rire> maintenant. Euh, et bon, il y a... Et ça c'est un truc, pour moi c'est incroyable que... c'est Pour eux, ils trouvent... Euh, Bizarre comment est-ce qu'en Europe, vous pouvez avoir des, des enfants comme ça, être seul avec, avoir tout, toute la responsabilité, la responsabilité est partagée. Je ne réponds pas à, à votre question, mais peut-être un peu, je ne sais pas. Mais bon, je, je, je me souviens de ça. Et, et bon, et c'est ça, c'est pour ça aussi qu'il y a que parce qu'il y avait un moment que je ah, je voulais mettre que des adolescents que des adolescents et les amis tout ça mais aussi j'ai j'ai trouvé que la que la présence des gens qui sont toujours avec eux dans la maison c'était un truc aussi très intéressant de montrer parce que c'est très différent de, de la vie ici et et bon, là, même la notion de maison, c'est une notion différente. La maison à Nyamban c'est un espace, il y a 3, euh, 4, ça dépend de si c'est une famille rare ou pas. Mais, petite maison, chambre, euh, qui sont euh, des cabanes, je euh, ne pas si on peut dire comme ça, comme euh, chacun... Euh, il y, a, il y a comme trois quatre générations de la famille qui habite dans la, dans la maison et après il y a une, une, une cuisine qui c'est dehors, commune à tous. Pas, pas, tu, pas toujours mais euh, il n'aime pas souvent mais il y a aussi, est, souvent il y a aussi une, une salle une maison que c'est pour tout le monde, on connaît le plus où ils ont une télé un truc comme ça, mais la notion de maison c'est très différent c'est beaucoup plus communautaire et, et après et les voisins visitent la, la maison des autres il y a toujours si un, un, un, un, un ami arrive et peut pas manger avec avec eux là. Et, et bon pour moi ça c'est un truc très intéressant et que je voulais montrer un peu bon c'est un court métrage je ne montre pas beaucoup mais euh, si on voit tous les, tous les films que j'ai fait là-bas on pouvait avoir un, une vision plus générale ouais je sais pas si si si si on attrape plein, plein de choses et ça éclaire le film justement parce qu'on a juste des petits moments comme ça et effectivement si on ne connaît pas le Mozambique, hein, ouais. on, on peut être un peu sur notre fin d'une certaine manière. Mais on, en tout cas, on, pourquoi être ça avec ça les enfants quoi ça peut, on peut se dire, voilà pourquoi pourquoi ça marche comme ça, etc. Euh, il vit différemment, euh, en même temps il y a ses rapports. Donc en fait, ça, ça nous oblige à, à nous intéresser à d'autres formes sociales, euh, d'autres manières d'habiter. Euh, ouais. en, en cela, il y a c'est vraiment riche, quoi, aussi, d'une certaine manière, enfin, pour nous. Parce que ce n'est pas seulement le, une sorte d'altérité comme ça qui juste crée une distance, on, voilà, mais on, on peut être intrigué et, euh, et se dire comment ça fonctionne. Euh, et on n'aura pas de réponse dans le film parce que ça passe, mais voilà, la question, elle peut rester là et donc on, la curiosité, elle peut être éveillée par le film. Voilà. sans que ça soit un film ethnographique en fait parce que dans la mesure où c'est eux qui et par exemple il y a la, la... Ouais. on voit par exemple une maman certainement une femme plus âgée qui est là qui est à la télé euh, euh, et puis euh, je crois elle mange un peu et puis elle donne un ordre à un moment donné à, à des jeunes et, et, et donc là on est on est vraiment dans l'intimité quelque part euh, elle n'est pas en train de se mettre en scène elle vit euh, sa vie euh, euh, donc c'est ouais. pas un film où on va passer des heures là dessus et justement le réalisateur à la main donc il va rendre ça un peu ethnographique et là c'est juste ça passe et puis après on est, on est autre part et, et est, ça me semble beaucoup plus fort quoi, que, ouais. euh, que si on avait tout de suite les réponses à tout avec une voix off, yeah, <rire> <rire> ça serait un peu à l'ancienne quoi. Et, et, et là, non, on, est, on, on traverse, euh, on ouais. n'explore pas vraiment, on traverse, et puis on, on, a, on a juste des questions en tête. Euh, ouais. C'est très intéressant pour nous. Ouais, l'idée de film être graphique, c'est ouais. trop loin de ce que je vais faire. Alors, bon, j'aime beaucoup des de films... Euh des gens rouges et tout ça mais venu au Mozambique justement qui <rire> fait partie de ceux qui sont venus oui, ouais. à l'indépendance ouais. Ouais, ouais, mais c'était autre chose ouais. c'est ouais, <rire> autre chose. chose non mais bon non non ça c'est le contraire je voulais donner la caméra à, à mes amis parce qu'ils ont des trucs plus intéressants à raconter que que j'arrange Ouais. Moi, je n'ai pas d'autre. <rire> et moi non plus. Donc, euh, Sur okay. ces belles paroles, je pense qu'on peut terminer euh, cette rencontre. Merci encore à vous, et Costa, de nous avoir présenté votre film. Et merci à vous, euh, Didier Narivel de nous avoir euh, aussi éclairé euh, sur, euh, sur un travail qui fait écho euh, au vôtre. Donc voilà. Merci, euh, merci à tout le monde d'avoir écouté euh, cette rencontre. Et euh, à très vite pour une prochaine. Merci. <rire>